Le concentrateur d'oxygène portable Invecare Platinum Mobile est un dispositif médical de classe 2A. Il ne peut être prescrit que par un médecin. Avant de l'utiliser, lisez attentivement le manuel d'utilisation et contactez votre prestataire de service pour plus d'informations sur les consignes d'utilisation. Invecare Platinum Mobile est un concentrateur d'oxygène portable. Il est idéal pour les patients actifs et les personnes oxygénodépendantes en déplacement. Il a été spécialement conçu pour fournir l'oxygène dont vous avez besoin, où que vous soyez. Compact, léger et robuste, aux dizaines épurées, Platinum Mobile dispose d'une interface utilisateur conçue pour être facile à manipuler. La fiabilité et la robustesse du développement du Platinum Mobile ont été au cœur de la recherche. Les patients peuvent se déplacer sans devoir s'inquiéter de l'approvisionnement en oxygène. Ultra mobile, à seulement 2,22 kg, l'appareil permet aux utilisateurs de se déplacer plus librement en dehors de leur domicile. Grâce à sa batterie supplémentaire en option, le patient peut bénéficier d'une autonomie allant jusqu'à 10 heures sans recharger son concentrateur. Le Platinum Mobile est également approuvé par la FAA, ce qui signifie qu'il peut être utilisé à bord de la cabine de l'avion. Platinum Mobile dispose également de la technologie SensiPulse d'InveCare. Cette technologie unique offre une oxygénothérapie cliniquement efficace pour couvrir les besoins des patients sous oxygène. Un test à l'effort est nécessaire pour déterminer le bon réglage. Grâce à son niveau sonore inférieur à 40 décibels, le Platinum Mobile pourra accompagner vos patients au cinéma, à la librairie ou au théâtre sans avoir à se soucier d'attirer l'attention. Véquer Platinum mobile conçu pour fournir l'oxygène dont vous avez besoin où que vous soyez.